Et du coup, tu vas voter pour qui, toi Au présidentiel Non, au professionnel. Oh, moi, je vote pas. Je travaille dans une très petite entreprise. Il n'y a même pas de syndicat. Mais même les salariés des petites boîtes votent pour des représentants. Non, mais on est trois dans la boîte. Trois dans ta boîte Mais 5 millions en France. Quoi 5 millions Tu es 5 millions à travailler dans une petite entreprise. Ah ouais, quand même Eh oui, 5 millions En tout cas, si j'ai des droits, c'est des très petits droits, alors. Non, non, les mêmes droits que tous les salariés. Sans blague. Comme celui de choisir des représentants. CGT, CGT, CGT, par exemple. Mais t'es fou Mon patron, il va me virer. Mais tu crois quoi Il a besoin de syndicats, ton patron. Tu parles Pourquoi il t'augmente pas, d'après toi À cause de la concurrence. Si les autres sont payés au SMIC, bah.. <rire> Ben voilà, si on négocie les salaires de toute la branche dans laquelle tu travailles, finis la concurrence par les salaires, il pourra t'augmenter. Ah, pas mal Du coup, lui, il prend pas de risque, et toi, t'es content. Tout le monde y gagne. Et c'est quand ces élections-là Du 22 mars au 4 avril. Et Donne-toi le droit, vote CGT.